Bien sûr, on ne peut pas conduire comme ça, il faut qu'on enlève la glace. Oui. C'est ça, on ne peut pas conduire. Je suis en train de réchauffer la voiture pour que je puisse enlever le verglas. Sinon, on ne peut pas absolument conduire comme ça. On a commencé par, euh, par du verglas ce matin. Et cet après-midi, on va avoir une tempête de neige que je vais filmer aussi pour vous. C'est bon? J'ai essayé d'enlever un petit peu, mais j'ai encore besoin de réchauffer la voiture. Ensuite, je venais essayer. Je n'ai pas le choix. En conduisant, on doit faire attention, beaucoup d'attention. Beaucoup de patinage, bien que nous avons euh, un ensemble de roues pour euh, l'hiver et pour l'été, on change toujours. Mais bon, et là, ma voiture patinait un petit peu. C'est ça, ce qui a, nous arrive dans les tempêtes. Et en plus, la tempête de neige n'est pas commencée encore. C'est juste la tempête de Grésil, de Verglas qu'on a eu. Puis, euh, en après-midi, on va avoir une belle tempête de neige à suivre. Alors, voilà. La tempête est commencée à commencer en soirée au lieu de l'après-midi. Demain matin, ça va être encore plus pire. Mais ça va être durant la nuit, par exemple, toute, toute la tempête. Puis demain matin, ça va être à peu près 20 à 25 cm de neige, peut-être plus, je suis pas certaine. Puis, voilà. Dans les zones de 50 km, on circule 30 et 40. On n'a pas le choix. Sinon, des accidents pourraient avoir lieu. Beaucoup de patinage. Déjà, ma voiture patine maintenant. Eh bien, en plus, nous avons les roues de, de l'hiver. Donc, euh, c'est ça. On circule lentement pour ne pas à faire des accidents et voilà mais en été cette rue ici là est très belle très belle en été là ma voiture patine toujours elle fait la danse demain matin je vais aussi vous euh, filmer euh, le lendemain d'une tempête et vous allez voir comment les rues seront sont vraiment difficiles à circuler et voilà on laisse aussi une bonne distance entre les voitures parce qu'au cas où que les freins n'étaient pas capables de, de freiner la voiture.